Good morgen alle Idan Nietzsche aujourd'hui le Loch Nietzsche va mourir בן raib מזל il s'agit de Fanny David ben Foppiana mazal fitna et d'ora patester RC aussi de dune prochaine étude de Michel contacter le 5 minute éternel nos effeuements sakhat nadarim pour kelaf mishnadaleta omer korban ola mincha khatat tudah shlamim she'ini ohalakh asur rabi yehudah la korban Rabbi Meir Oser. Omar la Khadro Konam, Medaber Imar, Yadi Osa Imar, Raglai Mehal Imar, Quelques petites introductions, quelques petits rappels maintenant, le temps qu'on s'asse à l'idée de Nedarim. Je vous ai déjà dit, le début de Nedarim, il est un petit peu dur à pénétrer. On a du mal à comprendre ce qu'on cherche. Et concrètement, il faut comprendre le, deux points. D'abord, de manière générale, je, je commence d'ailleurs par la fin de la qui va mettre l'accent sur ça. Le, par définition, le néder. Pour, pour, un néder, ça veut dire je veux m'interdire une chose en, en tirer profit. Je crée. La Torah a donné la possibilité à un homme de créer un des interdits. Comme il y a des choses qui sont interdites, j'ai pas le droit de manger du lapin. J'ai pas le droit de manger du. Ouais, et ben j'aurais pas le droit de manger ce que j'ai dit que je veux plus manger. J'ai prononcé un néder. C'est ça faire un néder, faire un vœu. D'accord. Ça c'est de manière très générale. Maintenant, pour plus de précision. En réalité, la paracha Nedarim, elle est un peu liée au, au, au, au corbanot, très vaguement. C'est-à-dire, de manière générale, quand je décide de, de, de donner ça au bête ça devient la propriété du bête amigdash, j'ai plus heureux d'en tirer profit. Le neder, par définition, c'est que je m'interdis cette chose-là en prononçant, que je vais le considérer comme si elle appartenait au bête par rapport à moi, vous comprenez Il y a même des conséquences concrètes par rapport au Corbanot de Leïla, d'après certains avis, ça va partir loin. D'accord, mais je veux juste d'abord bien définir la, la, la maout, le, la, la définition exacte d'un éder. Un éder, c'est pas juste que je dis que je vais m'interdire une chose, mais c'est pr plus précisément, je dis que une chose, je la considère comme kodesh par rapport à moi. Puisque je la considère comme kodesh, ça implique que je ne la, je n'en tire plus profit, comme je l'ai prononcé. D'accord, ça c'est de manière générale. De là va d'ailleurs découler une, une précision très importante pour la fin de Mishnah, que on n'interdit pas une action avec des nedarim, on interdit une chose. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je fais le neder que je ne vais pas écrire avec ce stylo. Parce que c'est je fais le neder que je ne vais pas écrire avec ce stylo. Ou qu'est-ce que tu as rendu Kadosh là Puisque le neder dans son, dans son état, c'est je prends une chose, je le rends comme si qu'il était Kadosh face à moi. Alors trouve moi une chose que tu as rendue Kadosh. Tu pouvais rendre l'écriture kadosh, qu'est-ce que ça veut dire Tu peux rendre le stylo kadosh. Tu peux rendre le fait de tirer profit du stylo. L'encre, tu peux la rendre kadosh si tu veux. Donc si je prononce un eder pour m'interdire mon stylo, il faut nécessairement que je dise que euh, ce stylo sera. Le stylo sera interdit à moi que je, je n'écrirai pas avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, je peux l'utiliser pour me gratter la tête, je peux pour, Mais je ne peux plus l'utiliser pour écrire. Parce que si tu l'utilises pour faire cette, pour, pour écrire, bien ça signifie que. Je l'ai. Alors, alors, puisque j'ai prononcé que, par rapport à l'action d'écrire, je considère le stylo comme quelque chose de cadeau, je peux le retirer profit du stylo. Mais par contre, je peux pas dire, je fais le neder que je ne vais, ri... vais pas rigoler. Et quoi que... Je peux faire le neder que ma bouche ne va pas rigoler. Genre, dans ce cas-là, j'ai mis une douche sur ma bouche que je ne l'utiliserai plus pour rigoler. Et c'est ce qu'on va parler dans la fin de la Mishnah. Je vais pas commencer d'ailleurs par la fin. D'abord, parce que c'est. C'est quoi prononcer un neder Donc, c'est interdire, s'interdire sur une chose en la considérant comme si elle était kadosh. D'où la nécessité maintenant de, euh, de la comparer à quelque chose qui est Kadosh. Deuxième point important. Le fait de vouloir faire un Eder ne suffit pas pour interdire une chose. D'accord Je pense très fort que je ne veux plus tirer profit de ce stylo. Ben ça ne marche pas. Il faut que je prononce un Eder, que ce stylo va être interdit à moi, Donc, pas en profiter, je main, ouais. Je m'interdis le profit de ce stylo, c'est-à-dire ce stylo, il va devenir comme si était cadeau, comme ce qu'on comme Et comme si c'était un corban, par exemple. Mais si je ne l'ai pas prononcé, alors, euh, si je n'ai pas prononcé le Neder, eh ben, ça n'a pas fonctionné l'interdit. Et donc, ça, ça nous fait entrer maintenant dans un, dans un sujet qui n'est qui pas longuement au début de Nederim, jusqu'à peu près le, le, les premières missions encore du Père on va tirer ce sujet-là à définir. Qu'est-ce qu'on considère comme. Un, un bon langage pour prononcer la chose ou pas, d'accord. Imaginez que euh, je pense très fort à l'intérieur, je, je prononce une phrase du style, je sais pas moi, je vais arrêter de gribouiller. Quoi, gribouiller, c'est quoi Ça veut dire écrire ou non On va s'intéresser à ce que le mot gribouiller, ça veut dire écrire ou pas écrire. Ça va être un peu, un peu ça le sujet qu'on qu développe, quoi. Définir est-ce que ça, qu'est-ce que ça inclut ton, ton la chaude Qu'est-ce qu que tu, Quand tu as prononcé ta phrase bizarre, est-ce qu'elle supporte une, une connotation d'interdit ou pas si, si, si tu ne l'as pas interdit, ben, ce ne sera pas interdit. Même si tu as voulu le faire, même si tu as prononcé plein de mots, mais tu n'as pas dit ce qu'il fallait. D'accord Ça, c'est de manière générale, et c'est grâce à ça d'ailleurs que je vais rectifier dans quelques secondes une erreur que je vous expliquais par rapport à la marquette sur la fin de la machine à la précédente, avec Kirushalaim, Shalai, je l'avais mal compris, après en reprenant le machine d'Alette, j'ai mieux, re j'ai revu, c'est le partenariat va en parler tout clairement, quoi. Et euh, je vais le corriger quand j'y arriverai, d'accord Pour le moment, je commence par traduire la Mishnah, et on avance comme ça. À Omer, celui qui dit « Korban », ce sera comme un korban. Elle n'a pas dit « ce sera comme un korban », il a dit « korban » en deux mots. Il a dit « korban sheni Korban, shuohalera". korban shuohalera". Ça veut dire « comme un sacrifice, un sacrifice, ce que je mange de toi ». Une phrase comme ça. Alors là, ça signifie, ça signifie qu'en fait, même si... Je pas dit une phrase avec un vrai sujet verbe complément assez clair, mais on a malgré tout compris ce que je voulais faire, c'est que je voulais que toute la nourriture de chez toi, elle fait les considérer chez moi comme un corban. Et donc je me l'interdis. D'accord Parce que là on touche au principe des yadot, qu'on avait expliqué au début de la Mishnah, au début de la première du Perek, avec c'est quoi un yad yadot et darim que la Torah me disait, c'est vrai que je suis demandé d'exprimer, mais si tu as dit des mots suffisants sans dire d'erreur, tu n'as pas dit des choses fausses. Tu dis, as dit les éléments essentiels pour une phrase que, dans la situation actuelle, on comprend que tu as voulu prendre un éder, c'est ce que tu as dit, dans ce cas-là, ça vient interdit. Attention que tu l'as bien dit, que tu n'as pas dit de mots qui fossent. D'accord On va expliquer un peu mieux après, avec le temps, quoi, mais en tout cas. Donc, si quelqu'un a dit à Omer, Korban, Che ou bien Ola, Chey Mincha, Chalecha, Shen chatat Chalecha, Chat, Chey Toda, ou Shlamim, Cheyo, c'est mis en facteur. D'accord Aomer, Korban, Ola, Mincha, Khatat, Toda, Shlamim, Chenyon Chanecha, dans tous ces cas de figure, il est assourd, il s'est interdit la chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a voulu faire que je ne mangerai pas, ce que, ta nourriture que je ne vais pas manger de chez toi, elle est soit Korban, un sacrifice, Ola, une holocauste, Mincha, une oblation. Tout ça, c'est des choses qui sont kadosh. Khatat, un Korban Khatat qu'on apporte quand on a C'est une Avera. Toda, un Korban Toda. Ou Shlamim aussi. D'accord C'est toutes sortes de Korbanotes. Et eh bien, dans tous ces cas de figure, il a prononcé un super interdit, le gars. Il a dit Je m'interdis ta nourriture comme si c'était un corban. D'accord Et sur ça, on a malgré tout Rabi Oda. tir, Rabi -Oda, il va te faire mettre dans toutes ces cas de figure. Alors là, on a du mal de quoi il est Rabi -Oda. Alors maintenant, on va un petit peu mieux exprimer. La... Ça va retoucher à la marloquette avec la mission précédente de Yerushalayim. C'est quoi le principe Très simple. Que euh, Alibad est. Selon. Euh, comme je vous ai dit, la, la, la, la notion initiale d'une idée, idée c'est de dire, c'est de, de comparer, de créer un interdit ressemblant à un corban, et de la même manière que je peux décider, si je veux, d'apporter un corban, donc avec ma bouche, je vais créer une situation d'un animal qui va devenir interdit parce que ça va un corban, et bien je peux aussi avec ma bouche, au lieu de le transformer comme un vrai corban, c'est que je vais me considérer face à cette chose-là comme si c'était un corban. D'accord Vous avez compris l'idée si vous faites attention dans ce que je vous ai expliqué, ça implique que le, le, le néder initial, dans sa forme initiale, il se fonde sur le fait que j'ai la possibilité de, de rendre un animal corban, de ce fait, j'ai aussi la possibilité de rendre un objet interdit en le comparant à un corban que je pouvais faire par ma bouche. Alors ça, c'est très bien pour les corbanotes que tu peux faire par donation. Tu décides de faire un don d'offrir un corban, mais il y a des corbanes que tu es obligé d'apporter, en l'occurrence un corban tratat. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, Béchogègue, il doit apporter un corban tratat. On n'a pas demandé son avis, il a l'obligation de le faire. D'accord Quelqu'un qui a toutes sortes de situations, un corban toda et en fait le but de la est de m'expliquer, qu'on parle ici de corbanote, qu'il est de toute façon obligé d'apporter. Alors on aurait pu croire que lorsque tu es obligé d'apporter un corban, c'est pas considéré c'est vrai que tu fais un don, tu obligé de le faire, donc, donc le, dans ce cas-là, même lorsque, lorsque le corban devient un kadosh, c'est moins. ça à moins le caractère de, de vouloir faire plus, de vouloir faire du, un excès de zèle, de, de vouloir en donner plus. Et donc, tu ne pourras pas créer un anéder avec un type de corban pareil. Et la machine a vu me prendre qu'effectivement, tu pourras malgré tout, parce que finalement, c'est devenu un corban grâce à ta bouche, grâce à ton, ta parole. Dans ce cas-là, tu, tu peux comparer maintenant l'utiliser comme comparant pour utiliser une autre chose euh, en, en comparant d'accord c'est l'idée générale et maintenant on avance et Rabbi Yehuda Matir et Yehuda hein, il va permettre dans tous ces cas de figure là ça devient délicat et c'est le même principe avec Yerushalayim en fait que vous avez déjà vu dans la Torah hein, il y a marqué euh, on, avant de jurer on prononce quelque chose de dans, dans, dans une des formes de jurement on n'a plus tellement l'occasion aujourd'hui ça a perdu un peu de sa valeur on sait, on dit d'abord, je te jure à tout va, on dit je te jure sur la Torah, je te jure sur la vie de ma, je ne sais pas quoi. Et, et, mais, mais, mais en fait, on a un peu perdu la valeur, de, le, le sens initial, de c'est quoi une je vois un serment, je ne parle plus d'année dernière. Mais de, dans, dans la Torah, c'était fréquent d'utiliser, on prend quelque chose qui a une valeur importante à nos yeux, la vie de quelqu'un. C'est le principe qu'on dit, sur ma vie, je ne te fais pas ça. Sur ma vie, je vais faire ça. C'est-à-dire quoi Je prends quelque chose qui a à une grande valeur, ma vie, et je le dis, autant que ma vie, je veux qu'elle dure, qu'elle qu perdure, qu'elle soit émette, qu'elle dure, et eh bien, le, le, cette chose-là, elle sera comme ça. Donc, dans sa forme initiale, dans la Shuvua, le, le serment, on utilisait le Khaï HaShem. Comme vous le voyez, dans le fond, dans le ma vie, on parle de Khaï HaShem, ou bien dans la Torah, il y a quand Youssef il, il, il baratine ses frères, et il leur fait Chay Paro, il jure sur la vie de Paro. C'est-à-dire On prend quelque chose de Kadosh, on dit, sur la vie de ça, que je ferai ça qui sera comme. L'utiliser la, la, la forme classique de parler pour tout c'est de prononcer un mot kadosh. Et c'est fréquent, si vous voyez dans la guma, on va dire amaronazé que je ne ferai pas ça. Sur ce betamigdash que je ne ferai pas ça. On utilise on utilise un mot un Et alors selon ce principe, Rabbi Yehuda me dit, lorsque tu veux faire un eder, mais que tu dises pas que la chose elle va devenir comme un korban, tu dis pas qu'est korban, tu dis korban. « Korban, je ne mangerai pas ça, ça », ça signifie quoi Ça signifie que tu n'as pas rendu la chose interdite comme un éder. Mais c'est que tu as juré sur la vie du korban. Tu as peut-être juré sur la vie du korban que tu prononces un éder, et pas une jvoua. Une différence fondamentale entre un éder et une on verra ça dans le prochain dans le chapitre. C'est deux, deux modes de choses que tu interdis. Et de ce fait, quand tu dis une phrase comme « korban, chez ça implique... Ça peut avoir une consonance de Néder que tu rendes la nourriture du voisin comme un corban. Donc tu t'interdis à cause de néder. Ou bien ça peut avoir une consonance que tu jures sur la vie du corban. La vie de quelque chose qui est cadoche et que tu ne mangeras pas. Alors là, ta phrase, puisqu'elle elle a une consonance, elle est, elle, est pas, elle est floue ta phrase. Mais elle a une consonance qui peut être à la fois Néder ou à la fois vois. Et bien, figurez-vous que c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. comme on dit en bon hébreu, « nophel banakissahot, il tombe entre les deux chaises ». Oui, en français ça se dit. On, a, on dit qu'on a le truc entre deux chaises. On, est bon, on dit, il n'a pas Il n'a réussi à s'asseoir sur sa chaise, ni sur sa chaise, il est trop au milieu. C'est ni un éder, et ni une joie. Et dans ce cas-là, ça ne peut plus rien dire, c'est la vie de Rabiouda. Et la mission précédente avec l'histoire du Rochanaïm, mais qui Rochanaïm, le problème de Rabiouda, c'était Bidouk sur ça. Il y a un il y a assez de gloucha dans le il n'y a pas de problème. Les pierres de la muraille de la ville, tout est entretenu par la courbette, par la, la coupa de la caisse, de, de, de, le, les fonds de, du Bétamikdash. Il y a de la gloucha, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'elle n'avait pas dit Kirushalayim, mais elle avait dit peut t'as tu jure sur Yoshalaim. Je jure sur Yerushalayim que je peux manger de chez toi. Bon, D'accord, t'as pas fait un D'accord hein. C'est clair, on avance. korban, kakorban, korban che Lalecha, asur. Là maintenant. Il a dit. Euh, ça va même d'après le je crois, mais alors là j'ai un peu. Je suis plus clair. En tout cas, je traduis les mots. Hakorban, ke korban. Là-bas, non, au lieu de.. Il n'a pas juste dit, il a plus dit juste korban. Mais il a dit ha korban. Corban, chez ce que je vais manger de chez toi, ce sera comme un corban, là c'est interdit. Là, à la différence du cas précédent, c'est que là, il a franchement interdit la chose avec, avec l'interdit de la nourriture en le comparant à un corban, parce qu'elle qu a dit qu'il est corban, ou bien un corban que ce que je vais manger de chez toi, ce sera un corban. Ce sera, à mes yeux, considéré comme un corban. Là, c'est un interdit qui fonctionne même d'après la Maintenant, nouvelle phrase. La korban lo Pour un korban, je te mangerai pas de chez toi. Wow, wow, wow, c'est quoi cette phrase La korban lo ochalach. Et bien sur ça, Rabbi Meir observe, Rabbi Meir interdit. Pourquoi Alors elle explique ça de deux manières. D'abord, il y a un avis qui est pas d'après Rabbi Meir que ça fonctionne cette, cette phrase, parce qu'en fait, la korban c'est une consonance aussi de lo korban. Comme on dit la en arabe Ouais. Alors la korban lo ochalach. Ce ne sera pas un korban, ce que je ne pas de chez toi. Or, miklallav hen quand je te parle à l'envers, tu peux aussi faire la tra, traduire, faire la, converser la phrase en positif, c'est que ce, ce que je mange pas de chez toi, ce sera pas un korban. Donc, ce que je mange chez toi, ce sera un korban. Donc je vais prononcer un korban. Je vais prononcer que ce que je mange chez toi, ce sera interdit. Ça, c'était une possibilité d'expliquer dans la, la Mishnah. Pour une certaine raison, ça peut pas être Rabbi Amir qui l'explique comme ça. On ne va pas rentrer dedans. Rabbi Amir ne pense pas, miklallav atashoméahen. En fait, il faut expliquer... La phrase qu'il a... C'est la phrase qu'il a dit. Il pensait... Ouais, il faut bien, bien se mettre en scène. Je vous ai dit, il faut prononcer le, suffisamment, suffisamment de mots pour que tu aies l'interdit. Si tu as voulu, tu n'as pas interdit. Il faut vouloir et prononcer. Et prononcer une phrase qu'on comprenne. Le gars, il est un peu en train de rêvasser. Il pense profondément qu'il ne va plus manger de chez son voisin. Il a dit une phrase comme ça. Ça veut dire quoi Alors sur ça... Rabbi, mais nous a dit. En fait, a dit la, la corbanier. Ce qui vient de chez toi, ce sera comme un corban. Et de ce fait, et c'est pour ça que l'Orach je ne mangerai plus chez toi, puisqu'elle dit une phrase qu'on peut lui donner une allure en la, lui donner une, donnée, une donnée allure en fait en, en, en, en, en, en interprétant qu'elle a dit elle l interdit, elle l interdit. Je vous oublié aussi une, une petite précision importante qui peut aider à mieux, à mieux comprendre l'enjeu. Le, vous, vous savez, les comment dire, les, les lapsus. On a voulu dire une chose, on a sorti une chose. Quelqu'un qui a voulu dire une chose. Il a voulu prononcer un éder en disant « ce sera un neder ». Au lieu de dire le mot « neder », il a utilisé un autre mot, mais qui fonctionne aussi en loi des néderim. il a dit un mot, qui exprime finalement qu'il voulait interdire, mais il n'a pas dit le mot qu'il pensait dire. Vous avez compris Ouais. Imaginez, on peut dire euh, « kunam », et il a dit « kunach ». Il a pensé à dire le mot « kunam », et je ne sais pas pourquoi il a sorti kunach ». Parce qu'il a entendu quelqu'un qui se mouchait, il a fait « comme ça, et donc « kunach ». Je peux ben, pas, pas Mais là, regardez, dans un cas pareil, il a l'intention… De prononcer un éder, et il a dit un mot qui fonctionne avec un éder, même si le mot qu'il dit, ce n'est pas le mot qu'il a pensé à dire. D'accord De ce fait, quelqu'un qui pense à faire un interdit, il a l'obligation, il, il doit nécessairement prononcer l'interdit. Imaginez qu'il dit une phrase maintenant, qu'on qu réussit à dire écoute, tu as dit suffisamment de mots pour qu'on puisse donner une allure de, de phrase qui est interdit Et bien, dans ce cas-là, il y a un interdit. C'est ce qui se passe quand on dit la corbane, la corban, la corbane, la korban la yéhé, machéo et la d'accord Ce sera pas un corban, parce que, ce sera comme un corban ce qui si cheton. Et c'est pour ça que je ne mange pas de toi. ok Dans ce cas, Et même si il nous dit, comme cette phrase, comme il rallonge longuement le temps Mais pour notre propos, on avance. pi yadi Là, on va revenir sur l'introduction au début de, de notre Mishnah d'aujourd'hui. D'abord, je traduis. Celui qui dit à son ami, « Konam pi, je prononce, ce sera comme un corban ma bouche, Amédaber imar, qu'elle ne parlera plus avec toi. » Ou encore, « Yadir osaimar, ce sera un konam, ce sera comme un corban ma main, que de tout ce qu'elle fera pour toi. » Ou « Konam, raglaï mais khot ils seront comme un corban mes pieds pour marcher avec toi. » Dans tous ces cas de figure, il a interdit, ça veut dire qu'il s'interdit soit de parler avec lui, soit il s'interdit de l'aider à faire quelque chose, soit il s'interdit de, de se promener avec lui aussi. Là, ça touche à la première partie de ce qu'on a expliqué, que interdire un éder, enfin, interdire un éder, d'ailleurs ce sera une belle introduction un petit peu pour le prochain chapitre, on va parler un peu mieux sur ce sujet, qu'un éder, il faut nécessairement faire ce qu'on appelle un isur-heftza isour gavra il faut interdire une chose et pas s'interdire sur soi. Avec un neder, on n'interdit on interdit pas une action, on interdit une chose. Il faut nécessairement... Ça veut dire, je ne peux pas dire je fais que je fais le neder que je ne vais pas dormir. C'est quoi tu fais le neder C'est quoi Il y a le sommeil, tu, tu prends le sommeil comme quelque chose de kadosh que tu ne vas plus en profiter. C'est un esprit, le sommeil, c'est quoi Tu peux faire un konam enay minachéna, que mes yeux, ils, ont, ils, feront, ils seront interdits de faire l'action de, de la l'achéna, parce que par rapport à la de la chenna, et ben mes yeux, ils n'ont pas le droit de partir dormir. Tu peux prononcer une chose pareille. Tu peux dire de nouveau, je peux pas dire Don, je suis un pas que je ne vais pas partir marcher avec, me promener avec toi. ce que tu fais sur, sur quoi La marche, c'est quelque chose que tu as entendu Kadosh, la marche. Il faut une chose, un objet. Par contre, tu peux dire, j'interdis mes pieds d'aller marcher avec toi. Alors là, tu interdis tes pieds. C'est-à-dire que par rapport à l'action d'aller marcher avec toi, mes pieds, ils sont considérés comme Kadosh, qui ne peuvent plus marcher avec toi. Et selon ce principe, la va prendre, tu interdis ta bouche de ne pas parler avec l'autre. T'interdis tes mains de ne pas aider l'autre, mais tu ne peux pas pas l'aide à l'autre. T'interdis tes mains. Ou encore, tu interdis tes pieds d'aller marcher avec lui. Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de batteslahakou tout ça.